Je le premier ministre du Sénégal. Je suis le premier ministre du le premier ministre du Sénégal. Je suis le premier ministre du Sénégal. Je suis premier premier ministre Sénégal de la vie. de vox faire. Ils ont de de se faire. Ils ont été en train de se faire. aji ont été de se faire. de la faire. Ils ont été en train de se de se de de la de je suis un leader politique. Je suis un amnazi politique. Je suis leader politique. Je suis un leader politique. leader politique. un leader politique. Je suis un leader politique. Je suis un leader politique. Je suis un leader politique. Je suis un deduna aduna Je suis un leader politique. Je suis un leader politique. Je suis un nous avons demandé des Nous avons à Nous avons demandé à ceux qui ont fait Nous avons demandé à ceux Nous Nous avons na à ceux qui ont Nous avons Nous Nous pas Nous pas de il nous de travail. Nous avons fait un sénégal de de travail. Nous de Nous de de de Nous sel 2024 tay jurom benn fan avril japp jurom benn le mai 2023 journal bi de 24 coalition yewu askan wi ñom nak nénañu mo manam primo votayil mackissalla bugul gina. lolé la xamna di direct news 2024 la binena ñaar qui fana jurom ñaara ci wéru juin manam 27 juin biñu guen deye fall tujon ñu ko lu tollu ci jurom benn wér sursè manam jurom benn wér yo xamné du ko teud té ko electoral bi waxna ci lu léra néna képp ko xamné teñ nañ la manam dañu lay disqualifier bipp candidat article L29 fa journal binena fukki fana jurom ñaar ci wéru juin lañu tégon loxo deye fall ginnaw am manifestation bo xamné ñom wa yewi bëggon nañu ko té kilifa yi réew mi téré len ko bobbé lañu jappone deye fall journal bi nak néna li nga xamné moy Sonko ci ña product modèle lolé mbadu mo dal di djé direct news le regard ñu xey fe ka fa di djé faalla néna Macky Sall ci bopam jëmënu ci bëgguta élection yu lèr yénékay gi coalition yéwé askan wi ñom wajal rassemblement bu Macky fukki fana ñent ci wéru marche bi nga xamné mom lañu dëggal yénékay gi meeting la coalition yéwé askan wi wax néna ñu timit fukki fana Mars ci amal ay marche manam ci 46 département yépp yénékay gi di direct news Nena leader coalition yéwé kay dembu amal nañu ak conférence de presse Khalifa Ababakar Sall mom nak danka funa Macky Sall ci lu jëm ci l'élection présidentielle 2024 ndax ñom nenañu duñu nangou ben yon ñuy éliminer Khalifa Ababakar Sall mi fi nekk on ay jammono on nena ay mobilisation yu reuy lolé rek mo meuna tax Macky Sall mi nekk nit yene kay gi ñu xey fek dictature buller Nani nañi mo Senegal. ci Sénégal yene kay gi di réw mi quotidie Ousmane Sonko daanay wax manifestation ci 46 départements Fukki fana jurom ci wéru marsa manam 15 marsa doxu ñaktu bobé nak manam mu neex Macky Sall ak mu ñak ko neex ñom dinañu ko amal par force lolé la Ousmane Sonko wax daanay wax né fukki wér ak ñaar yi nga xamné mo désu Macky Sall ci bo premier sénégal manam duñu ko koy yombale duñu ko may dara mom jitul police fa daanay jox xar bi baramutu ma yenn bo xamné def nga lu defawul da nañu lako wax Sonko wax nak tak dér yi néna bu le nangou ben yor ñu leen di transformer manam gën di ray yene ko nena coalition yewu askanwe fukki fanak mars beug nañu amal nak ab rassemblement waye ñaari bëreep lañu jël jël nañu terrain ak pes bu parcel asine. ak terrain bu xar yalla bu grand yof ñom nenañu li tax ñu jël ñaari bëreep yoyé dañuy bañ préfet bi am lén lu manam préfet bi lañuy bañ mo amu lay yene kay gi de vox populi ci xëñ mu ñëkk ma mu xey duñu xibar naan ñom Ousmane Sonko ak De Thioufal Khalifa Abawakar Sall ñom nak fukki fanak ñent japp fukki fanak juroom ci wëru mars beugal nañu yëngalaan mbeddemi tangal mbeddemi Ousmane Sonko autorisation wala ñak autorisation ñom lañ ci yamalé en tout cas fukki fana jurom ci wéru mars dinañu amal séni mars séni doxu ñakto ci 45 département yi nga xamné mo nek ci réew mi yépp yénékay gi de la ko di tay Fall mi ñu dénk walum yoon ci réew mi néna képp ko xamné def nga la tégg loxo yénékay gi de l'info ñu xey fekk fa Ousmane Sonko néna su dé amna kenn ko xamné mom lañu wara tégg mom lañu wara japp mom la mom Ousmane Sonko ndax mo joxé digël xalé yi wacc ci mars fukki fana jurom ci mars nous savons que nous sommes Osman Sonko, j'ai un indigèle.